Pierre Claver maranga Savou, porté candidat à l'élection présidentielle par les éléments de sa base politique. L'homme dont le programme politique est basé sur la provincialisation a été adobé ce jeudi 26 janvier 2023 à Libreville. à travers toute l'étendue du territoire national, attentif à cette populaire. Et à l'extraordinaire adhésion à son programme de société basé sur la provincialisation d'âge d'un réel développement de notre pays, décide d'en à l'unanimité la candidature de M. Pierre Claver. Le président du Parti social-démocrate s'est réjoui de cet appel de ses adhérents. L'heure est désormais aux stratégies pour la descente sur le terrain. C'est ce nous, à nous allions de maison à maison, le dans les Notons également que le livre présentant la biographie de l'homme intitulé Gabon provincialisation et développement a été présenté au public.